Bonjour et bienvenue dans ce tuto MyGalou. Je vais vous apprendre à rechercher une association plus efficacement sur notre portail. Tout d'abord, accédez à la page mygalou.fr. Ensuite, sélectionnez le nom de votre ville pour accéder directement au portail des associations. Dans mon exemple, je vais rechercher le portail Aix-en-Provence. Je trouve directement un seul portail. J'y accède. Puis, je vais sur l'annuaire. Ma recherche va porter sur des cours de musique. J'entre mes mots-clés, cours de musique, je valide ma recherche. La page de résultats me présente tout un ensemble d'associations qui se trouvent dans la ville d'Aix-en-Provence. Ma recherche affiche 32 résultats. J'ai la possibilité de les filtrer par secteur d'activité, par projet ou événement, je peux également les filtrer par lieu géographique. Si nous étions dans une grande ville, nous pourrions les trier par arrondissement. Ici, je vais sélectionner 13090 et je vais filtrer sur 15 associations sur les 32 précédentes. La page de résultats me met en avant les associations actives ainsi que les membres du PIDEX association. Remarquez que j'ai encore la possibilité de trier par nom, par évaluation ou par pertinence. J'ai la possibilité de réinitialiser les filtres tout simplement en les supprimant. Le filtre « État d'association » est naturellement coché sur « association déclarée ou « association inconnues ». C'est-à-dire qu'il ne m'affiche pas les associations dissoutes ni les associations non déclarées. Et je vous déconseille de décocher ce filtre. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto Magalou. A bientôt